Bienvenue à la séance d'entraînement numéro 3. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis de sol et de deux haltères et je vous recommande de 2 à 10 livres maximum. On commence tout de suite notre préparation en se concentrant sur les exercices d'aujourd'hui. En voici un extrait. N'oubliez pas votre verre d'eau et votre serviette. Et on commence maintenant! Fais des pas de chaque côté avec le même mouvement des bras qu'un jumping jack. Une fois en haut et une fois en avant. Allonge la jambe loin en arrière de façon à sentir l'étirement au niveau du quadriceps. Surtout de ne pas dépasser les orteils avec ton genou en avant. Un squat normal à la descente et à la remontée, effectue une double torsion, tourne les hanches et les épaules pour aller chercher une pleine amplitude de mouvement. Garde une jambe en pleine extension sur le côté et descend en pliant la jambe qui supporte ton corps. La sensation d'étirement se fait à l'intérieur de la jambe et au niveau des ischios jambiers. Garde les épaules élevées et effectue le mouvement du boxeur. Plie les genoux au même rythme que les bras de façon à engager tout le corps dans le mouvement. Va porter les bras loin derrière, comme si tu voulais aller toucher les coudes derrière ton dos. Garde un angle de 90 degrés avec tes avant-bras et effectue le mouvement au niveau des épaules. En pliant légèrement les coudes, ouvre les bras et la poitrine et remonte. Effectue le mouvement au niveau des épaules et garde les pieds à plat au sol. Expire lors de la montée. Avec les genoux légèrement fléchis, lève les bras vers l'avant jusqu'à l'horizontale et redescends sans plier les coudes. Expire lors de la montée. Avec une prise marteau, descends les mains de chaque côté de la tête de façon à former un 90 degrés avec les bras et remonte. Garde les pieds à plat au sol et engage les abdominaux dans le mouvement. Expire lors de la montée. Sur le ventre, effectue une extension du dos en soulevant les bras et la tête du sol. Expire lors de la montée. Avec la même jambe, effectue une fente en allant chercher loin devant et sans toucher le genou au sol. Assure-toi de ne pas dépasser les orteils avec ton genou en avant. Expire lors de la montée. Avec une prise en pronation, tire les poids vers le haut jusque sous le menton et garde le dos droit avec les épaules légèrement reculées. Expire lors de la montée. légèrement les genoux et recule légèrement les épaules. Avec une prise en pronation, effectue une flexion complète du coude. Expire lors de la montée.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 Lasse ta main sur l'épaule et utilise l'autre main pour pousser doucement sur le coude vers l'arrière, garde la position. Sur le ventre, avec les bras de chaque côté, engage les abdominaux et les ischio jambiers en soulevant le haut et le bas du corps. Focalise sur l'allongement de la colonne. Tire le genou vers la poitrine et tiens-le avec la main opposée. Amène la jambe de l'autre côté du corps, toujours en gardant la tête et les épaules en contact avec le sol. Garde la position. Place les mains à plat au sol, la flexion doit se faire au niveau des hanches, plie les genoux si nécessaire. Appuie-toi contre un mur ou un objet fixe, le bras à la hauteur des épaules, mais avec le pouce pointant vers le bas, tourne ensuite lentement le haut du corps du côté opposé et garde la position. Yes! High five et check pour l'entraînement d'aujourd'hui. Rappelle-toi toujours du feeling que tu as en ce moment parce que c'est ça qui va te motiver à continuer. Tu es fier d'avoir complété l'entraînement, tu te sens bien d'avoir dépensé beaucoup d'énergie et brûlé beaucoup de calories, tu t'es libéré l'esprit de tous les autres stress et as fait un pas dans la bonne direction pour atteindre tes objectifs personnels. Si vous avez des commentaires ou des suggestions ou même des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais faire de mon mieux pour améliorer mes vidéos et répondre à vos besoins. Sur ce, bonne continuité et à bientôt! Oh uh.